Mais 15 minutes avant la fermeture des portes, est des est toujours pas là. Ça c'est Davy, c'était sûr, c'était certain. Après il y a trop d'incertains dans ce voyage, c'était sûr que ça allait partir en couille. Enfin là, c'est une balle. <rire> L'homme est un homme à toute sa vie. L'homme, je crois, un homme normal rêve de, de foutre le camp d'une espèce d'aventure, quelle qu'elle soit. Et les hommes ne sont malheureux que dans la mesure où ils n'assument pas les rêves qu'ils ont. On est arrivé à Malte. Là euh, Davy est en train de prendre la chambre euh, qu'il a réservée. Euh, après on va avoir une mission où je vais devoir aller récupérer un matelas euh, pour dormir parce qu'en en fait c'est une chambre avec un lit double. Mais euh, c'est pas du tout prévu pour que je sois là. On est arrivé dans ma chambre. Mission matelas annulée parce qu'en fait il y a deux matelas. Il y a zéro insonorisation. Et en plus on a une magnifique vue. On a à peine arrivé, on a déjà foutu le bordel. Oui. <rire> ok donc on est dans un restaurant très typique euh, de maths. Et donc on va tester euh, la nourriture ici. Il a pris quelque chose d'assez basique, iced tea. Alors Big Tasty. Big Tasty j'ai jamais mangé. Vous allez m'insulter, j'ai jamais mangé Big Tasty. J'ai pris ça. Moi j'ai vraiment pris quelque chose d'original mmh. Donc c'est des nachos au fromage, mmh. jamais goûté. Ici un crispy Mcbacon, euh, je crois pas qu'on l'a France et ça c'est une sauce qu'on a pas en France, hot Haute Deville, c'est par Tabasco, donc on va goûter. Ah oui, aussi j'ai pris un, un milkshake à la banane, ça on va goûté, ça a vraiment goût de bonbon banane. Genre. Ah c'est trop ah, mal, j'ai je sais pas. C'est pas piquant, mais bah, il y a du piment. Bah ça sent le Tabasco en fait. Alors, ah. oui ça pique, mais pas non plus euh, de ouf, mais ça vient progressivement bon. Ouais, bon appétit Bon, on a décidé d'aller se balader avec des là, après le petit McDo. On est au niveau de l'eau. Et je voulais aller toucher l'eau. Et je dis, euh, ouais, vas-y, David, tire-moi mon téléphone et tout ça. Regardez, tous les petits trucs là que vous voyez violer. c'est des en méduses. Il y en a partout là. Il y en a partout. Mais putain, il y en a. C'est mais... a... tout le. Tout... En fait. Tout... Oh, coucou. Tu veux pas nous, nous bouffer toi, toi C'est pas une poupon de En il On arrive pas à toucher l'eau, elle est trop loin. Et on a trop peur de glisser, de tomber dans les méduses. travail magnifique. Trop beau. Beaucoup de vent, mais on a trouvé un petit spot sympa avec des vies. C'est un espèce de restaurant je pense, bar, un truc comme ça, face à la mer, abandonné avec une piscine. Bon la piscine évident, hein. mais il y a un peu d'eau au fond, beaucoup de vent. Hein. C'est terrible pour les cheveux là. La coupe euh, détruite, voilà. On se promenait tranquillement avec des vies, on faisait des blagues à droite à gauche et on tourne la tête et on trouve ça. Oui, y a de la non, non, la... wow. pas le bon terme. Après rip à la personne qui, qui l'a perdu hein, du coup, dommage. Là ça cool, c'était pas marqué du tout qu'il y avait des, des, des, méduses ça, des méduses à moto. Au plus j'ai ce que tu dis, tu m'énerves. Ouais. Ouais. C'est quelque chose de très typique à Malte bien sûr, hein. un petit burger pour changer. En vrai ça a l'air pas mal. Ça a l'air grave bon, mais regarde moi le poulet. Ça. En fait, le produit, c'est ça. <rire> c'est deux nuggets. C'est deux nuggets, super. Et on a une petite vue sympatoche. je non contractuel. Sur euh, la Valette, qui est du coup la capitale là-bas. Donc, euh, bon appétit. Ici, ici, est passionné de voitures. Et ici, on a quand même de belles voitures, de beaux spécimens. Et là, regardez ce qu'on y a de l'autre côté de la route. On n'en voit pas souvent. Comment tu me dis que ça s'appelait Toyota Dina. Toyota Dina. Comme une petite dinette. C'est rare que ça soit écrit euh, devant. Genre vraiment sur, sur le capot et tout. On regarde de, de devant à droite. Avec ton zoom pour ah oui. front, il se régale le petit, il se régale Et donc là comme vous voyez on est au niveau de la mer sur la côte de Sliema. Donc on a à peu près 3h30 de marche, on a fait les courses et qu'est-ce que je peux te dire de plus là On va espérer moins de 4h de marche mais on va faire des pauses à mon avis. Bon ce matin on a pris le ferry avec Davy euh, avec et on est donc à La Valette ou La Valetta qui est la capitale de, de Malte qui est vraiment juste à côté euh, de vu qui est encore en train de prendre une photo euh, des voitures bien sûr Et ouais. Et Qui est à côté de, de là où on est Et là on monte des escaliers pour changer d'hier On ne veut pas changer Hier vous pouvez aller voir la vidéo pays entier Donc euh, on continue hein Je de vais faire des montées, des escaliers pour aller visiter du coup euh, la capitale Du coup ça y est on vient d'arriver à un jardins avec un petit temple, le temple que voici. Il y a un mec qui fait du sport Mais En que ça nous empêche de prendre des photos, c'est un peu relou. On a vraiment une belle vue sinon sur euh, le port avec les autres villes de Malte. Là, je vous avoue, je comprends pas trop qu ce que ça fout là. On pourquoi il y a un raptor là Ouais, non, je... je comprends pas. Ok, donc il y avait vraiment une explication de l'autre côté, c'est parce qu'il y a un bout de jeu support qui a dû être tourné ici, je suppose. Bon, ça y est l'aventure à Malte c'est terminé. Je m'en des Davy reste là du coup pour deux euh, mois lui. Ouais. Bon, c'est parti pour le retour. Arrivé à l'aéroport, c'est parti pour le retour.